Demorgen alle va tester, Amram yona ben Kol on va conclure maintenant cette Mishnah, là on a. plusieurs Mishna on de toutes les conditions qui sont écrites dans l'actuva, les engagements que le mari a envers sa femme, toutes sortes d'engagements de la nourrir, de la de la, de, la, de la sauver de captivité, de la guérir. Ouais, des engagements face aux enfants qu'il va voir avec elle, et des filles qu'il va avoir avec elle aussi. ils ont, ils ont engagé de nourrir, et puis, toujours la Mishnah nous présente, la Mishnah avec, avec un, quelque chose de, une situation un peu particulière, c'est qu'en fait il a oublié, c'est que quand ils ont écrit la pluie ils, ils ont oublié d'écrire cette phrase-là, la Mishnah nous dit, sache qu'il est quand même engagée, par la phrase, même si on ils l'ont pas écrite dans le contrat, parce que, les ami, ont instauré que le, le mari a ce devoir-là, même si on oublie de l'écrire dans le Et concrètement, la dernière condition qu'on va découvrir, c'est quoi Il lui écrit à la femme Toi, tu t'installeras dans ma maison, et tu seras nourri par mes biens. Tant que tu resteras en tant que veuve, ou que tu habiteras en tant que veuve dans ma maison, il a jamais dit il est engagé quand même par cet engagement, parce que c'est un T'nai Concrètement, le mari, en fait, ça se fait comme ça. La femme n'hérite pas du mari. Le mari hérite sa femme, la femme n'hérite pas du mari. Pour qu'une femme, après le décès de son mari, ce qui lui reste dans la main, c'est uniquement ça que tout va. On s'est engagé que quand je me suis marié, que le jour où il y a quelque chose qui se passe, que je la divorce, ou que, après 120 ans, eh bien, je devrais... Euh, lui laisser une certaine somme, et c'est fini, elle prend cette somme-là. C'est tout ce qu'on s'est engagé, c'est tout le devoir du mari qu'il a envers sa femme, premièrement. Maintenant, malgré tout, le, donc lorsque le mari décède, en fait, il a laissé un million. Il s'est engagé à donner 50 000 à sa femme le jour du décès. Pour le moment, la femme ne va pas prendre ces 50 000. Pour le moment, si elle veut, elle reste dans la maison du mari, elle reste la veuve, les biens du mari, le million qu'il a, on les met pour, faire, pour produire des dividendes, ça va gagner des, des gains, et avec ça, elle, elle, va manger. Le jour où la femme, maintenant, elle va s'intéresser à se remarier, dès qu'elle va s'intéresser à se remarier, on va dire, ah, ça y est. Maintenant, on va prendre du million, là, on va lui retirer 50 000. Prends maintenant cet acte tout va, donne aux héritiers tous ces biens-là, maintenant, qu'ils en profitent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec. OK Ça, c'est comme ça que ça se passe initialement. Et, euh, ouais, alors, maintenant, c'est ça qu'on va découvrir, en fait, il y avait deux usages, en fait. Car... Et donc, ils écrit clairement, tant que tu veux rester veuve dans la maison du mari, on est obligé nous de te nourrir. Les héritiers ne peuvent pas prendre tous les biens du Père et les dilapider, ils sont obligés de laisser une part de quoi nourrir cette femme-là, jusqu'à ce qu'elle décidera ensuite de partir prendre son mari avec quelqu'un d'autre. kudvim. tel était l'usage des gens de Jérusalem d'écrire. Et les gens du Galilée, de la Galilée du Nord, avaient l'usage aussi d'écrire de la sorte à leur femme. Tandis qu'Angei Yoda les a en Yehuda, en Judée. Dans les les Réciaouda qui est plus euh, autour du Rochalay, mais de euh, plus loin, quoi, plus le sud, en fait. Euh, il y a Mamelach, la Mer Morte et tout ça, là. Tout, là. Et alors là-bas, ils avaient l'usage d'écrire un petit peu différemment. Ayukudum, achir tu ayurgim Ils écrivaient à la femme que tu resteras et tu seras nourri jusqu'à que les héritiers décident de te donner la dot, l'aktuba. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité. Euh, la femme, elle ne peut pas décider de rester jusqu'à 120 ans de son plein gré. Je ne veux, veux plus me remarier, je veux rester la veuve de mon cher mari, et elle va rester comme ça pendant des années, et que eux, ils sont obligés de casquer et de payer. S'ils veulent, ils le disent, écoute, ça fait déjà 5 ans qu'on t'entretient, c'est bien, c'est gentil, maintenant, écoute, le, le papa, il s'est engagé, qui te donnera 50 000, prends les 50 000, et shalom à l'Israël, rendez-vous au prochain Gilgul. Et pour le moment, euh, ils ont la possibilité de mettre un terme. Tandis que d'après le premier usage d'un Jay rojalaï, un galil, il n'avait pas, pas la possibilité, tant qu'elle, voulait rester ici, la veuve du mari, elle avait l'obligation d'être logée dans la maison du mari, parce qu'elle a écrit Beyti, -be dans ma maison. Elle reste logée dans la maison du mari. Et en plus de ça, elle mange sur le compte du mari, comme, le, comme si elle était encore vivante. En fait, elle devra assurer tous les biens, ils devront assurer qu'elle perçoive systématiquement, cette, euh, ces engagements-là, d'accord Et donc, par contre, comme on a dit, un An Ancheyouda, qui qu écrivait pas de la sorte, alors... alors alors, ils avaient la possibilité, ensuite, de, de couper terme, de payer l'actuva, les ficards, c'est pour cette raison, il me si les héritiers ont voulu, notenine l'actuva il lui donnait d'un coup toute l'actuva, ou au il se débarrassait d'elle, là, c'est un peu méchant, et comme ça, il s'acquittait d'elle face enfin, à cet engagement-là, d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous une journée pleine de Aslacha, Kol, Tuv, Selah.